Oui. Yeah. Je ne comprends pas l'affaire de l'OBCC, l'affaire du BAC. -ci. Tu dit, oh, le petit Gabonais qui est venu ici, yeah, yeah, le dernier de la glace. Il vient dans le BAC devant nous. Un comme moi, neuf ans d'expérience. L'histoire n'est pas simple. Tu je ne sais pas comment l'histoire me fait réfléchir. Donc, eh, yeah. Partout là où tu passes, peu importe le carrefour où tu passes, on te dit que le Gabonais a eu, le Gabonais a eu et lui-même il sonne de la trompette partout. Attends un peu, ça veut dire quoi on parle de lui partout? Mais c'est ce qu'il a eu son bac, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi on doit parler du Gabonais dans tout le village? Pourquoi? On doit parler de lui partout, pourquoi? Pour un petit, un petit bac, un petit bac. On va parler de lui partout. Moi, je suis un gars humble. J'ai joué le bac trois fois. Tu vois un peu, non? Oui, c'est vrai, je reconnais, c'est vrai. Le petit là a eu son bac une fois. Mais ce n'est pas normal. était dernier de la classe, ça ne s'explique pas béni. Mais si c'est qui s'est mis au travail au dernier moment, ce n'est pas une bonne chose. Il a yes, réfléchi. Yes. Le Gabonais est bête de nature. Ce n'est pas question de bêteté. Les céréales son bac. C'est qui me fait rire. Toi, tu parles de trois ans. Moi, ça fait neuf ans que je fais le bac. Je suis devenu la risée de ma famille. Tu ne peux pas t'imaginer. Je ne peux même plus parler fort. Mon oncle m'a dit prends seulement le bac, je te donne le travail. Depuis que je cherche le bac là, je ne trouve pas ça. Même petit là là là yé yé yé, un rejeton il vient prendre le bac devant les gens. Mais il a eu le bac, c'est bien non c'est une mauvaise chose. Le Gabonais connaissait quoi en classe? Ça ne veut rien dire. Le vie Gabonais appartient au premier venu. Le Gabonais c'était le dernier de la classe. Ce qui me gêne, c'est qu'il était assis devant moi au bac n'a même pas été capable de me dire qu'on prend la balle si Sois en sérieux. Attends un peu, est-ce que tu l'avais demandé là de te montrer Je dois lui demander, ça tu peux le au réseau. Ça, non, chacun ça sauve son camp, c'est comme ah, ça. Là, tu es dans le mauvais côté. Non, non ça tu en, en tout, tout vrai. cas, c'est votre problème là-bas. Oh, le pâché, nous Le non. Ça dit quoi ça, va, de ça dit quoi non, Kwambi? Qu non, ça va, ça va. Il y a la forme. Non, ça va. Non. Yes. Il a mis bien la démarche du bac. C'est ça non. Ce sont les responsables. Bené. Ouais. Eh, Bené. Eh Toujours belle. Bon, les gars, ça dit quoi il y a la forme? Non, il y a la forme. Ah, il y a la forme. Mais tu mais ton histoire nous fait plaisir. En On n'est bon. trop pas Oh, ça va. Oui, yes, s'il vous plaît. Tu vois même comment tu es devenue une célébrité du jour au lendemain. En Ah Assez. Tout le village parle, tout le parle village. de nous. toi partout. Oh, je suis trop contente. Donc ton succès me... Oui. ça Quel, Non, s'il te plaît, la tranquille. Ouais. Ton succès me booste vraiment dans la vie. Hein. Non, non, vous savez, le fait que j'ai pris le bas mes parents là, sont siels, oui. déjà comme une bachelier. Tu dis, tu vas parler déjà de toutes les locales. Mes parents sont siels de moi. Maintenant quand je parle à la maison ça vaut. Mieux. Mais donc, Moi, je, je vous dis les gars. Faut comprendre que la vie non, c'est pas la course. La vie c'est la patience. Vous voyez non. Aujourd'hui j'ai eu, demain vous pouvez aussi avoir votre tour, il hein, n'y a pas de problème. Et moi ça me fait plaisir que vous, vous me soutenez en fait, non, ça, ça, ça, ça, ça, me, ça me plaît, ça me plaît. Non, je, je partage ma joie avec vous les gars. Non, c'est bien le, le secret de la route, c est c est bon. le travail. Non, ça va. Tous mmh. mes frères sont en Europe. On m'a seulement dit que Nkoukouma, tu prends le bac, tu viens travailler, tu viens faire dans la pécrochimie ici, tu auras de l'argent. mais ça me dépasse. toi tu écris d'abord très malia c'est la bonne ou mauvaise, j'aime bien dire. C'est vrai, il est gris comme la foule, les gars. Les gars, je ne m'aimez pas. Il est souvent comme s'il avait... Tant que tu m'appelles, maintenant, tu m'appelles. Allo, tant que tu m'appelles. Béni, s'il te plaît. Allo, que tu m'appelles. Non, le gars est déjà éloquent. Je dis. Il appelle même Béni une seule fois. Ça, c'est l'orgueil. Et Yaf, faisons ce qu'on s'est dit. Moi, je ne veux pas revenir sur ma décision. Béle, je sais que je vais me battre. Donc, bientôt, là, je vais quitter de ce village. Et depuis, je te drague, tu Tu me fais que me tourner, tourner comme un mauvais esprit. Donc, il est temps que tu prennes ta décision. Parce que quand je parle m'en va en ville, tu peux comprendre. Uh -huh. Donc, j'attends ma réponse. Qu'est-ce que tu en penses Bon, le Gabonais, c'est vrai, c'est tu as raison. Moi aussi, je t'aime bien. Mais c'est juste que je voulais voir la situation de l'avenir. Tu vois un peu non? Mmh. Donc, mais comme j'ai vu que ça peut être très bon, j'accepte ta proposition. Ah, oh, Seigneur! tu mmh. acceptes! Oh. Hey, le bachelier! Voilà. Non, non, c'est ma tante. En fait elle veut m'inscrire à l'université. Moi, je ne vais pas. Je vais aller en bois. Voilà. Mathématique, mm -hmm. là, je à C'est Non, c'est normal. Tu as un bac D, tu peux faire mathématiques. C'est possible. L'année prochaine, c'est à vous le tour. Non, vous venez me retrouver en quoi? Peu non, peu promis. D'accord. Le gabonais c'est comment ta conscience te juge déjà. C'est le bac, c'est le bac. C'est le bac. J'aime mal. Aïe. Mais le gabonais, c'est quoi? J'aime mal, j'aime mal au bac! Fais quelque chose, non? C'est quoi qu'on fasse quoi? C'est le bac, non? Ce sont les effets du bac. Les effets du bac comment? Les effets du bac comment? J'aime mal, j'aime mal. Le gabonais. J'aime mal. Tu sais. On dit souvent que. Attends, je t'explique. Quand tu fais trop de mal, avant de mourir, ça va te rattraper. Ça veut dire quoi? Il a fait quoi? J'ai déjà joué le bac quatre fois. Comment tu expliques que le Gabonais qui est venu hier? Et il était assis devant moi à la salle de compo. Tu le vois là. Il a eu le réseau et il ne m'a pas dit. Moi, j'ai joué, réussi. Qu'est-ce que vous avez fait à l'enfant d'autrui? Le Gabonais, allez, le Gabonais, le Gabonais. Et hey, Yafa, vous êtes assis. Vous pouvez vos ramener mourir, vous êtes assis. Ce sont les effets du bac. J'espère que... non. Mais monsieur, attendez un peu. J'espère que vous n'avez pas mis le poison dans sa boisson. Mais non bas baisse baisse bas aller faire sa médecine là en enfer. Un petit comme ça. bas bas les mathématiques. Et les gars, euh, écoutez, les bas bas bas en fait, ma... il dit même quoi? pense à blanc. Il voit ici. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que tu es en train de voir. les de son bac. On l'a inscrit dans une école de formation en enfer. On peut comment? On qui est Eya? Pourquoi tu me presses même? Tu vas me faire le 20 va finir là-bas aujourd'hui, c'est même comment? Le papa va que toi tu n'as pas les yeux, tu n'ouvres pas les yeux. À ton habit, toi tu ne vois pas qu'il est en train de nous appeler là-bas pour nous ridiculiser. À... Oh, que tu dis est pertinent hein? Depuis que le Gabonais a eu son examen là, il est devenu orgueilleux, arrogant, vantard. Moi en tout cas, moi j'ai eu une bonne idée. Le Gabonais c'est un voyou, il veut nous faire honte. Et qui, Laquelle Je propose qu'on le supprime. Hey, tu vas procéder comment? La question n'est pas tu vas procéder comment. La question est est-ce que tu es d'accord? Bien sûr. Ok. Laisse-moi faire. Je m'écris. Qu'est-ce que vous avez fait l'enfant d'autrui? Le Gabonais? Le gabonais s'il te plaît, s'il te, te plaît. Qu'est-ce qu'on vient faire à l'enfant Le gabonais